Bonjour à toi chers spectateurs, et à peine un mois après la sortie de son précédent film, Mort sur le Nil, Kenneth Branagh est déjà de retour à la réalisation pour nous parler de sa jeunesse, donc de quelque chose d'assez particulier pour un cinéaste, au travers du film Belfast, qui se passe donc à la fin des années 60, à Belfast, vous vous en doutez, et on va suivre le jeune Buddy et sa famille qui vont se retrouver à un moment très particulier de l'histoire de ce pays. Euh, et on va voir comment cette bascule va avoir une incidence à la fois sur leur vie, mais également sur leur manière d'être et sur potentiellement un besoin de quitter leurs racines pour pouvoir potentiellement avancer dans la vie et ne pas sombrer dans le chaos. Très bon, excellent résumé. J'avais pas envie de donner trop de détails. Là, très après. bon résumé. Et pour en parler avec moi, Pierre-Emmanuel, comment vas-tu Très bien, ravi de te retrouver. À trouver. peine deux mois après la critique déjà dans le Rich et on parle aussi d'un gros cinéaste mine de rien, un parce ouais, un, que, bon, un bon cinéaste, d'un genre très différent, mais d'un gros cinéaste. Tout à fait. On va y revenir. Oui, on ça va revenir sur, sa, sur son œuvre. Ouais. Euh, bah oui, comme je l'ai dit, Kenneth Branagh, il a une situation un peu particulière du coup en 2022 parce que vu que Mort sur le Nil a pas arrêté d'être décalé, redécalé, redécalé, redécalé et ben bah, du coup le 9 février il y a eu Mort sur le Nil et donc aujourd'hui et ben bah, le 2 mars est sorti Belfast. Donc le mec a quand même deux films qui sont sortis il y a à peine un mois d'écart c'est bien. Ce qui est... est quand même assez costaud, et ce qui permet aussi de cerner un petit peu le caractère de Kenneth Branagh, qui est assez est dichotomique, ça. puisque c'est un mec qui est capable de réaliser des grandes tragédies shakespeariennes, et à un moment de se dire, hm, j'ai envie de changer, si je réalisais Thor, pour les studios Marvel ce qui a été le cas à l'époque et c'était un peu particulier, mais donc du coup là ouais, on a les deux exemples d'un Kenneth Branagh assez torturé qui, durant certains éclats de génie, a envie de parler de sujets qui lui sont extrêmement proches, voire même intimes, et qui donnent lieu à des films comme Belfast, et par d'autres a envie de réaliser des super productions avec des castings monstrueux et des acteurs qui en font des caisses, comme Mort sur le Nil, mais donc voilà. Et donc Kenneth Barna, du coup on sent qu'au travers de ce film il avait envie de parler de quelque chose qui lui était très personnel C'est un film qui visiblement lui trotte dans la tête depuis quand même pas mal d'années mais il savait pas comment mettre le sujet parfaitement en forme Pour que ça soit à la fois un film qui soit ça intime roule. Ouais. et en même temps un film qui touche un peu tout le monde Parce que mine de rien il euh, y a beaucoup de cinéastes qui se sont attaqués à Belfast Il y a beaucoup de cinéastes qui ont voulu en parler avec plus ou moins de subtilité Que ce soit des Ken Loach, que ce soit des Paul Greenways. Mais voilà, c'est un sujet qui reste encore, même aujourd'hui, tellement ombrageux et complexe que je pense qu'il est difficile de s'y frotter sans avoir peur derrière de potentiellement commettre des erreurs. Contexte placé. Kenneth Branagh <rire> nous offre ce Belfast, qui a tout de même beaucoup de nominations aux prochains Oscars, qui a remporté déjà pas mal de prix dans beaucoup de festivals. Et donc du coup, je me tourne vers toi, Pierre-Emmanuel. Qu'as-tu pensé de ce Belfast J'en ai pensé que du bien. Voilà, effectivement, j'ai trouvé que c'était... Euh... Alors d'abord, un film qui est simple, qui est sobre, euh, qui est très très simple d'accès. Un film qui touche à la fois euh, à l'histoire, hein, on va y revenir sur effectivement Belfast, fin des années 60, et, euh, et à l'histoire intime, personnelle, familiale. Donc euh, ces deux aspects-là sont bien maîtrisés, euh, sans excès, et ça c'est important, ni de l'un ni de l'autre, donc il y a un bel équilibre, et, euh, et l'émotion est là. Euh, les acteurs sont, jouent très bien. Donc je trouve que tout cet ensemble, on va, on va le développer, mais tout cet ensemble il était vraiment euh, très très positif. Mmh, je suis d'accord avec toi. Je, je t'avoue qu'en fait, j'étais un petit peu sceptique à l'idée de voir Belfast. Parce que personnellement, mmh. j'ai toujours en tête le fait qu'aujourd'hui, Kenneth Branagh est, est souvent torturé et a du mal à poser des films de manière concrète. Il va soit faire des paris techniques complètement perchés, et parfois même un peu bizarres comme Thor, qui est constamment débulé et qui du coup a donne l'impression d'être un film un peu hybride, pas mauvais, clairement pas, non, mais pas vraiment d'être bizarre. Et à côté, il va de temps en temps faire des espèces de petites prouesses qui vont sortir un petit peu de nulle part. Et notamment, je trouve que le crime de express mine de rien, reste une petite prouesse, ouais, parce bon qu'il bon. avait réussi à mélanger bon ce bon. côté très simple de son cinéma avec la forme extrêmement ambitieuse d'un blockbuster avec plein d'acteurs, etc. Et, mais ça marchait bien. Et donc, du coup, je t'avoue que Mort sur le Nil m'a un peu déçu de ce point de vue-là. Parce que Mort sur le Nil était très moche. C'est un film qui était vraiment laid, par de nombreux aspects. Et du coup, je me suis dit, oh là, est-ce que ça vaut le coup, du coup, que je me fasse quand même Belfast, qui potentiellement est un film en noir et blanc, donc du coup, qui, s'il si est dans la même idée d'ambition visuelle que euh, ce cher Mort sur le Nil, peut être réellement moche. Et ben non. Ce ne fut pas le cas. C'est clairement pas le cas. Euh, Belfast est un film très maîtrisé, très intelligent, euh, très personnel, mais ça on aura l'occasion de l'évoquer parce que ça se voit que ça touche beaucoup à l'affect personnel de Kenneth parce qu'à partir du moment où, vu que c'est quand même à la base un acteur qui ensuite est passé à la réalisation, il choisit ici de ne pas se mettre en scène, ce qui du coup est en un sens je trouve très audacieux, sachant que c'est un sujet intime, il aurait pu euh, tout simplement se donner le rôle du père, et puis euh, avoir un côté très ouais, introspectif là-dessus. Il là euh, consacré à son rôle de réalisateur. Exactement, et du coup ça fait que le film n'en est que plus beau, n'en est que plus touchant, n'en est que plus émouvant, n'en est que plus sincère, et il ressort vraiment ça en fait de son métrage. Comme tu disais, c'est un film qui est, qui est vraiment pétri de très bonnes intentions, et qui arrive très très bien à le matérialiser à l'écran. C'est un film devant lequel on n'est pas juste en tant que spectateur, on va dire, entraîné par une histoire, on est réellement fasciné par la beauté de ce qu'il choisit de mettre en forme, parce que dans un contexte qui est extrêmement glauque, extrêmement noir, extrêmement macabre dans l'histoire de ce pays, il arrive à insuffler une forme de joie de vivre qui fait un bien fou. Effectivement. Ouais, c'est. Euh... Alors, c'est bon, peut-être le moment où on parle un peu du, euh, du contexte. Hein, de, et là-dessus, de... c'est pour ça aussi que je suis eh content oui, de t'avoir suivi la main, main je t'avoue. <rire> donc, c'est pour ça que ouais, ça fait un bien fou. Donc, le contexte, hein, fin des années 60, donc, euh, tension en Irlande du Nord, pour des raisons euh, anciennes, raisons à la fois politiques et religieuses. Donc, euh, l'Irlande qui a été euh, donc, colonisée par euh, les Anglais, et qui ensuite a fait partie donc, de cette vaste empire britannique, et de, au cœur de cet empire britannique, le Royaume-Uni, donc, l'union de, euh, de, des quatre couronne, hein, Écosse, Pays de Galles, Angleterre bien sûr, et donc Irlande. Et euh, en 1917, quand, euh, à la fin de la Première Guerre mondiale, quand l'Irlande depuis longtemps travaille à son indépendance, parfois violemment, du coup euh, les Irlandais donc, obtiennent l'indépendance, mais une partie, une petite partie des Irlandais, donc partie euh, protestante, hein, les Irlandais sont dans, dans l'essentiel euh, catholiques, en grande majorité, et une partie est protestante. Donc ça reste des chrétiens, mais il euh, y a des tensions entre ces deux communautés, et donc euh, ce qui va devenir l'Irlande du Nord reste, du coup, dans le Royaume-Uni. C'est pour ça que l'Irlande est donc coupée en deux, l'île d'Irlande. La grande partie, c'est donc la République d'Irlande, et la petite partie, au Nord-Est, l'Irlande du Nord. Voilà, donc euh, d'abord il y a cet aspect religieux, et après donc euh, cet aspect politique, avec, au sein même de l'Irlande du Nord, une population nord-irlandaise coupée en deux, euh, la partie catholique, la partie protestante, et la partie euh, donc, que l'on appelle unioniste ou royaliste, ou pardon, euh, républicaine, c'est-à-dire euh, du coup qui voudrait un rattachement donc, de l'Irlande du Nord à euh, l'Irlande, la République d'Irlande, et de l'autre côté, on a euh, du coup euh, ce qu'on appelle les loyalistes, qui sont donc euh, les nord-irlandais qui veulent rester dans le, euh, le Royaume-Uni. Voilà, donc euh, loyaliste ou euh, royaliste pour le coup, un hein, royaume. Voilà, et donc du coup euh, bah, concrètement à Belfast, euh, dans la fin des de années 60, euh, il y a des gros gros problèmes, parce que les tensions sont vives, et c'est ce que le film nous raconte. Et c'est aussi l'histoire euh, du coup de, de Kenneth Branagh, c'est que du coup il est enfant à cette époque-là, et en fait il a vécu euh, dans les rues de Belfast euh, ces tensions entre... Euh, alors, on peut parler de guerre civile, c'est peut-être le mot est un peu fort, mais en tout cas, il y a, des, il y a, des, il y a des, vraiment des violences entre euh, bah, ces nord-irlandais euh, qui, euh, pour certains, euh, vraiment veulent rester au sein du Royaume-Uni et les autres qui ne veulent pas. Voilà. Et donc, euh, on voit dans, dans une même rue, dans un même quartier, des populations qui se côtoient depuis toujours et qui, euh, alors c'est pas brusquement, mais en tout cas qui ne, qui ne s'aiment plus, ou en tout cas qui ont du mal à se tolérer les unes les autres et à vivre ensemble. Voilà, et donc ça va donner forcément lieu à des, à des violences très importantes, à l'intervention de, de l'armée, euh, et avec, ça va se conclure avec hein, les fameux accords du Vendredi Saint, où on, une sorte de paix va être restaurée, mais il y aura quand même euh, beaucoup de morts dans cette, euh, avant qu'on en arrive à ces accords. Voilà, ça c'est pour, pour le petit point euh, histoire. C'est pour ça que je suis content de t'avoir sous la main, dis donc. Oh la vache <rire> Non mais c'est bien, ça bon, permet parfait. au moins aux gens d'avoir quand même un bon contexte un petit avant qu'on ouais, qu aborde un peu plus en détail tout le film. Je te propose du coup qu'on passe à l'écriture, oui. tu l'as déjà bien évoqué donc c'est très intime comme film par rapport à Kenneth Branagh parce qu'il était enfant à ce moment-là. Ce qui fait que du coup, je pense, c'est pour cette raison qu'il a choisi d'écrire le film seul, chose très rare parce que Kenneth Branagh, euh, hormis quelques scénarios à gauche et à droite, il ne touche quasiment jamais à l'écriture, il est plus centré sur la ouais, mise en scène, c'est son boulot, hein. il est plus sur la réalisation, la mise en scène et l'acting. Et, et du coup ici c'est assez intéressant parce que comme on l'évoquait au début il n'est pas présent au sein du casting du film donc il a pu vraiment se concentrer et vraiment s'immerger à fond dans l'écriture du film et dans la mise en scène. Ce qui fait que du coup je pense que c'est pour ça que l'écriture est aussi délicate et fine dans sa manière d'aborder cette époque là. Parce que comme tu l'as si bien évoqué, c'était une période très trouble, très noire, très violente. Très euh, Qui en plus jouait beaucoup avec les affects du passé de ses différents habitants. Parce que, comme tu l'as dit, certains se côtoyaient depuis toujours. Et d'un seul coup, ils se retrouvent à quasiment plus pouvoir se regarder dans les yeux. Parce qu'il ben, y a les conflits. Et, il y a deux camps. Ils, ils sont obligés de choisir un camp, exactement. Ça. Et l'intelligence de Kenneth Branagh, c'est de construire un film qui soit par le prisme de l'œil d'un enfant ce qui permet d'avoir un regard très innocent par rapport à ça, mais derrière, d'avoir quand même les parents qui sont là pour apporter un appui, on va dire, émotionnel plus mature, qui permet à tous les spectateurs, je pense, de réussir à être touchés par cette histoire. Ce qui fait que je trouve, c'est là qu'il puise sa plus grande force de composition narrative et dramatique, c'est d'avoir ce récit qui est capable d'être interprété à la fois par les plus jeunes, mais également par les plus vieux. Oui, complètement, c'est un récit générationnel. Et alors c'est ça la grande force du film, c'est qu'en fait il raconte son histoire, donc c'est le, euh, le petit Buddy, euh, qui effectivement bah, est un enfant euh, un petit peu moins de 10 ans, hein, euh, donc avec qui il regarde forcément son quartier, en fait son univers, sa rue, son quartier, euh, sa famille, ses amis, euh, les voisins, les voisines, avec ses yeux d'enfant, qui conçoivent forcément son univers proche, et euh, c'est un tout petit enfant, donc forcément il n'a pas, pas un horizon qui est beaucoup plus grand, et euh, du coup il est le témoin de, de ce conflit, mais forcément comme tous les enfants qu'il dépasse, il ne sait pas réellement de, de quoi on parle. Et on voit dans le film qu'il s'interroge sur la religion protestante, la religion catholique, euh, il voit des choses positives dans, dans les deux, finalement pour lui c'est quasiment la même chose, et des fois il a même du mal à comprendre les différences entre ces deux branches de la religion chrétienne, et puis, euh, et puis il y a, après le deuxième niveau de lecture, où là c'est le monde des adultes, avec effectivement les tensions qui sont bien plus marquées, euh, avec euh, bah, les choix qui s'imposent, ou alors on choisit de ne pas faire de choix, et enfin euh, encore au-dessus, c'est-à-dire vraiment le, au niveau étatique, avec euh, eh bien les, les, euh, le, le gouvernement qui intervient, les gens qui sont du coup euh, sous la coupe du gouvernement, euh, dans le sens où ils vont devoir bah, aussi tenir bon par rapport à ça, et puis aussi l'aspect économique avec, euh, avec le père. Voilà, et donc en fait comme ça on a une, on a une lecture à différents niveaux euh, d'un un univers en fait qui, qui a plusieurs étages. Voilà, et ça c'est super intéressant de se dire en fait comment est-ce que euh, ce moment particulier de l'histoire de l'Irlande avec cette euh, guerre civile, comment est-ce qu'un petit enfant qui a moins de 10 ans découvre ça, vit ça, et, euh, et comment ça vient impacter en fait ses, sa vie en fait, d'enfant avec ses copains, ses amis, euh, son amoureuse, euh, voilà, comment tout ça vient en fait euh, perturber son, son, son univers. Et ça, c'est très simple, en fait, comme, comme choix d'écriture, parce que c'est des choses qui existent déjà, qu'on a déjà vu Complètement. Mais c'est audacieux dans le sens où euh, c'est intéressant de, euh, de mettre un point de vue historique très particulier à travers, en fait, euh, la vie de tous les jours d'un petit enfant. Mm. Voilà. Et ça, c'est euh, un joli pari, et je trouve que c'est un pari qui a été euh, bien relevé. Oui, complètement. Et puis, au-delà de ça, ce qui est très intelligent, c'est qu'au-delà de la composition de ce personnage de Buddy, ce qui est génial, c'est que chaque personnage a réellement un une posture particulière au sein de ce récit. Je veux dire, on n'est pas uniquement dans un film où on doit absolument épouser le point de vue de cet enfant et se limiter à ça, mais on a vraiment, comme tu disais, le regard vraiment des adultes, le regard même des grands-parents par rapport à tout ça. Et ce qui est intelligent, c'est que Kenneth Branagh, il a cette logique de composition des personnages qui fait que... On peut lui reprocher beaucoup de choses à Kenneth Branagh en tant que scénariste, en tant que réalisateur, mais ce que je trouve assez génial dans tous ces films, c'est que les personnages sont très bien caractérisés. A chaque fois, il est capable de réellement faire en sorte qu'un personnage, on va lui attribuer un trait de personnalité particulier. Et ici, c'est ce qui se passe. Le personnage du père ouais. est un personnage qui est extrêmement joyeux mais on ressent qu'il cache quelque chose, et c'est très très bien construit là-dessus. La mère est quelqu'un de très fort, donc dès le début on va nous la montrer comme ayant un gros caractère, capable d'aller choper son fils en plein milieu de la rue, de prendre un bouclier, de le protéger, de se barrer. Euh, les cousines, la petite, les grands-parents qui je trouve sont réellement les personnages, je trouve, les plus réussis en dehors de Buddy dans le film. Oui, très bien les grands-parents sont au-delà de l'interprétation très très intelligemment construits dans le sens où ils sont à la fois le pont qui va lier les parents à ce petit, dans le sens où le grand-père va constamment, comme tu me le disais si bien avant qu'on parle de, du film, oui. euh, qui va constamment dire qu'il ne faut pas oublier ses racines, mais que pour autant ça n'est pas parce que l'on part que l'on renie ce que l'on est. C'est extrêmement intelligent et ça permet en plus d'avoir un affect très particulier par rapport à tout ce qui se passe. Oui, alors c'est certain. C'est euh, pour ça qu'on euh, sent vraiment que c'est personnel. On sent qu'un tel scénario construit tel qu'il est construit, avec des personnages aussi forts, euh, même si c'est une qualité d'écriture, mais elle est renforcée par le fait que euh, c'est du vécu. En fait, ce qu'il montre dans le film, c'est ce qu'il a vécu lui-même. C'est son passé, c'est euh, les liens qu'on peut supposer, en tout cas, qu'il a eu euh, avec euh, ses parents, ses grands-parents, avec donc la génération. Et puis, euh, oui, c'est ce que je disais avant qu'on qu prenne, euh, qu'on fasse la vidéo, juste avant. Euh, c'est vraiment, euh, la morale du film, c'est ça. C'est vrai que les Irlandais, historiquement, c'est un peuple qui a dû euh, partir, quitter sa terre, pour différentes raisons, euh, tant politiques, économiques, que même que la famine. Hein qui fait qu'il y a au XIXe siècle y a toute cette migration irlandaise au sens large, notamment vers les états unis euh, Et donc, en fait, c'est un peuple qui, euh, qui, dans son histoire, a dû quitter sa terre. Et forcément, c'est toujours un déracinement. Donc ça crée des failles, des traumatismes, de la tristesse, du chagrin, euh, tout ce qu'on peut imaginer. Et là, c'est vrai qu'il y a cette moralité, donc le grand-père euh, qui parle au petit-fils et effectivement qui lui dit euh, peu importe ce qui va t'arriver dans ta vie, peu importe ce que tu feras, où tu verras ce que tu deviendras, euh, tes racines, elles sont là, tes racines, euh, au-delà même du lieu, c'est euh, tes grands-parents, tes parents, toi, et cet amour qu'il y a entre nous, et ce lien, et c'est très juste. Mmh. Et ça, c'est vrai que euh, je pense que c'est aussi une, une leçon de morale tout à fait irlandaise, c'est que c'est vraiment des choses auxquelles ils ont pu se, se raccrocher tous, euh, en tout cas la plupart, voilà, et ça c'est très fort. C'est vrai que mmh. c'est un moment dans le film qui est très très important et qui est vraiment le, le moment charnier en fait, hein, du film. Oui, complètement. Après, le point sur lequel je peux peut-être avoir quelques réserves, c'est que dans la manière avec laquelle il construit et juxtapose tous ces éléments-là, par instant, on peut avoir l'impression que c'est un peu nié presque comme film. Oui, mais parce que c'est euh, simple. Je ouais. comprends ce que tu veux dire, mais c'est parce que c'est un film qui est doux, euh, qui est sobre, il n'y a pas... Euh, on pense, hein, même plusieurs fois, on pense que ça va, ça va éclater que... et en fait non, et parce qu'en fait on reste vraiment sur euh, l'intimité euh, émotionnelle de ce petit garçon. Et c'est pour ça qu'on peut dire oui c'est un peu né, parce que ça fait un peu enfant, mais euh, on parle d'un enfant. On parle d'un enfant et, euh, et de comment cet enfant est confronté au monde des adultes, et en même temps sans renoncer à son propre monde et son propre univers, comme tous les enfants en fait de cet âge-là. Et donc oui, il y a un côté euh, oui, il peut y avoir un côté en tout cas un peu naïf, mais, ouais, voilà. mais c'est aussi ce qui fait le, que le film est touchant. Mais ce qui fait son charme aussi son en termes de composition, c'est que oui, on pourra... Ouais. Parce que j'ai vu le, le, ce trait-là beaucoup revenir en fait dans les détracteurs du film. Dire que le film étant trop naïf ou trop nier, on perd en impact émotionnel et du coup on a du mal à s'attacher au personnage. Ouais, je ne pense film... pas qu'on perde, c'est un non, autre impact ce que émotionnel. Ouais. C'est un autre ça. impact, c'est un impact émotionnel à, à hauteur au regard d'un enfant. Mmh. Donc euh, oui, en tant qu'adulte, ça peut nous paraître nier, mais en fait... Euh, en tant qu'enfant, si on revient à notre enfant intérieur, c'est pas ni du tout, c'est ah ben très poignant, c'est très touchant. Mais il y en a qui perdent leur enfant intérieur, il ne faut jamais perdre bien, son âme d'enfant, c'est très important, garder son âme d'enfant. En termes de mise en scène, bah déjà on peut parler de ce choix très radical de la part de Kenneth Branagh de faire un film en noir et blanc. Oui, Ce qui est un choix réellement cinématographique et parfois qui peut sonner comme un petit peu un... Un effet de style pour certains cinéastes, je pense par exemple à Ben Levinson qui avait fait Malcolm and Mary sur Netflix qui était en noir et blanc, qui était un, un huis clos fermé. Pour le coup c'était juste un certain effet de chou, je trouvais oui, que show, ça apportait yeah. pas grand chose au film. Euh, là pour le coup je trouve qu'au delà de l'aspect très nostalgique et de cette envie de revenir dans le temps qui est poussée par le, la présence du noir et blanc, je trouve que le film gagne avec un certain cachet, une, une certaine logique en fait par le noir et blanc. Oui, oui. puis il y, a, il y a cette transition de la couleur au noir et blanc qui est intéressante et qui, euh, qui, qui prend tout son sens, mmh. qui est faite de façon pareil, très sobre et très simple. Mais c'est vrai que euh, voilà, c'est une façon de nous envoyer un peu dans le passé. Et, euh, et je pense aussi, euh, symboliquement, de nous montrer un, un monde pour, euh, pour lequel, euh, bah, même les enfants, la vie peut être un peu euh, monochrome. Tout à fait. Et, euh, il y a des couleurs, mais il y a aussi une sorte de, de gris qui, qui s'installe. Donc euh, c'est pour ça, je pense que c'est un choix qui est, euh, qui est vraiment très intéressant, et qui, veut, euh, qui en raconte en fait beaucoup sur le film. Ah bah ça c'est clair. Et puis au-delà de ça, il y a l'aspect euh, aussi, bon, c'est pas un spoil, hein, vous en faites pas, mais tout du long du film, il bah, va y avoir des petites notes de couleurs qui vont quand même oui. revenir. Oui. Et ces notes de couleur, elles sont dans le milieu artistique. Ce qui, je pense, fait forcément écho à ce qui a éveillé certainement à l'époque chez Kenneth Barna un besoin d'aller vers le théâtre, vers le cinéma, vers... Euh... Parce que d'ailleurs, si je ne me plante pas, c'est une pièce de théâtre et un film qui passe en couleur. Oui, si je ne dis pas de oui, bêtises. C'est ça. Oui. Ouais. Oui. Et ça renvoie forcément, ça fait écho. À... Voilà, on est on toujours dans petit, et voilà, et ce qui lui a donné envie de faire du théâtre et d'être comédien. C'est ça. Mais du coup, ça apporte vraiment, dans cette logique qu'on évoquait dans l'écriture, cette envie d'apporter de la gaieté et euh, une certaine forme d'optimisme dans une période où clairement il y en a pas. Et je trouve ouais. que ça fonctionne extrêmement bien parce que, en tant que spectateur, voir de la couleur débarquer dans un film en noir et blanc, c'est toujours très affectif. Je repense forcément, mais c'est parce que tu es là, donc forcément j'y <rire> pense tout de suite, la liste de Schindler, eh oui, bien où bien il y a cette note de couleur qui arrive en plein milieu du film, qui est une torture mais phénoménale lorsqu'elle débarque, mais qui fonctionne extrêmement bien du coup, et parce oui, que ça amène tout de l'affect. Et, et là, même si ce n'est pas à la hauteur, clairement, de, de l'exemple que je viens de citer, il y a quand même cette logique de dire, par la couleur, je vais véhiculer une intensité cinématographique qui va se dégager en une fraction de seconde dans l'œil du spectateur. Ouais, Jusqu'à littéralement ça. pousser le reflet en couleur sur des personnages en noir et blanc. Ce qui, clairement, enfin euh, je trouve, est très fort symboliquement et au-delà de ça, est très impressionnant techniquement. Ah oui, oui, non, mais techniquement, il n'y a là-dessus rien à dire. Et c'est vrai que oui, c'est encore une fois jouer sur l'émotionnel et mettre en avant des, des éléments qui vont être très importants pour ce petit buddy. Et, euh, et comme on est quand même dans un film quand même un petit peu euh, autobiographique, il euh, ben, y a cet aspect-là. C'est que ce qui va aussi jouer pour lui, c'est qu'est-ce qui va le construire plus tard, donc on l'a compris il y a l'aspect familial, mais il y a aussi euh, l'aspect artistique, euh, notamment le théâtre et euh, le, la télé, le cinéma Ouais et puis, on en a déjà parlé beaucoup mais je trouve que la joie de vivre que le film dégage se ressemble beaucoup dans le travail du rythme dans le travail de la bande-son, dans le travail de d'à quel point on s'attache réellement à Buddy, on a envie de le voir avancer, on a envie de le voir enfin, euh, tu me l'évoquais, mais je trouve que le film est très drôle aussi tu as hein. bien fait de me le rappeler mais bien le film sûr, bien est bien très sûr. drôle parce que on pourrait se dire que par ce poids historique le film devrait forcément être dramatique voire tragique mais au contraire Kenneth Branagh choisit vraiment d'aller vers cette optique qu'il faut voir le monde de manière positive et donc comment ça se fait ça se fait par des petits détails genre ces scènes de classe où on voit Buddy essayer de gravir des échelons pour se retrouver à côté de sa copine jusqu'à cette scène qui comme tu me l'aurais évoqué avant la vidéo est très très drôle où le travail de hors champ est mis au point va jouer justement sur l'appréhension de cet aspect comique où il essaye oui. absolument d'être à côté de sa copine et lorsqu'il pense y arriver, bah c'est là que sa copine finalement foire et se retrouve juste derrière, derrière lui. <rire> et on, on voit bien dans les yeux à ce moment-là ouais. que euh, c'est tout, tout le, le, le super travail de ce, de ce plan-là où euh, on est vraiment en gros plan sur le chef de Buddy et on voit bien que... Dans sa gestuelle, dans son regard, il y a un truc qui ne va pas quoi. Il ouais. est pas satisfait, il n'est pas content alors qu'il a fait ce qu'il fallait. Ouais, il ça. a bossé, il a bossé ses maths. Il, on voit qu'il s'entraîne toute la semaine <rire> pour gagner, gagner des places pour ta sa copine. Et là, effectivement, on comprend qu'il y a un truc qui ne va pas. Il n'est pas content. Effectivement, quand euh, quand on commence à voir euh, un zoom arrière, et là, hop, on voit que à l'arrière-plan qui devient plus net, on voit qu'en fait euh, à côté se pas sa copine, elle est derrière, et donc à côté c'est un autre gars et il vient le manifester. Forcément, il est pas content. Et ça l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas Et c'est oui, hein, vrai que l'humour est très présent. Alors c'est toujours un humour qui est touchant mmh. à la fois. Euh, parce que forcément on touche toujours à l'enfance donc ça. tout ce qui touche à l'enfance est forcément euh, touchant il y a ce côté aussi les réunions de famille qui sont beaucoup dans le jardin euh, à une époque et dans un quartier où, où les toilettes les wc sont euh, c'est une petite cabine dans le jardin et donc en fait euh, on discute en fait le, les wc sont simplement un siège hein, sur lequel on s'assoit et où on parle et, euh, et du coup il bah, y a vraiment aussi ce côté euh, voilà où euh, très rigolo où le jardin ces jardins un peu clos là de, de euh, très propres euh, au monde irlandais euh, au monde ouvrier irlandais euh, sont en fait des, des lieux ouais de vraiment de, de réunions euh, familiales mmh. et, euh, et ça c'est très marrant aussi ouais, de, de ces choix de mise en scène euh, voilà la rue, la rue la rue qui a un décor aussi euh, ah bah, qui, qui, où tout oui. se passe et où il y a aussi beaucoup de il beaucoup d'humour pour le coup, un humour un peu britannique où euh, effectivement on est sur des barricades, mais où on boit son thé ou son petit oui, café. On a pas, pas grand-chose à ouais, prendre. On, a... on, on doit monter la garde, ok, mais comme c'est long, bah du coup on boit un petit thé on de la barricade. Euh... Et même des fois les mecs qui montent la garde et on va leur venir leur faire des vannes en mode qu'est-ce que tu fous là encore assis, bah c'est moi qui monte la garde. Ah bah dis donc, ils ont personne d'autre à qui la donner. La et garde. Ouais voilà c'est ça. Donc euh... c'est l'humour qui est très simple, oh. mais qui est très gentil. Ouais. Mais encore une fois qui est à, à hauteur d'un garde d'enfant. Exactement. Non mais ça fonctionne hyper bien là-dessus et puis je pense. C'est aussi quand tu évoquais les faits, les scènes un petit peu drôles et touchantes. Je pense aux nombreuses scènes que partage Buddy avec ses grands-parents. Ah bah, le, sont des scènes. Un le lien grand-père, grand-mère, enfance. C'est ça. Euh... Et juste une scène où les deux grands-parents vont se mettre à danser, qui, qui peut sembler très mielleuse comme scène, très très sirupeuse ouais, très ouais, de bons sentiments, mais qui finalement, dans dans, dans ce besoin de vouloir transmettre de l'émotion, en devient vraiment touchant. Et es en train de regarder ça et tu fais. Ouais, c'est cliché, mais c'est quand même mignon. C'est hein. très mignon. Et puis vraiment, c'est des choses qu'on peut qu'on peut vivre nous-mêmes. C'est ça. Euh, moi, c'est des choses que je me vois très bien faire avec mes grands-parents. Et euh, tous les conseils, notamment amoureux, du grand-père au petit-fils qui disait Bah alors, du coup, euh, ton amoureuse et tout, euh, bah j'aimerais bien me marier avec elle. Ah, oh, tu vas te marier avec elle Qu'est-ce que tu comptes faire et tout Bah pour l'instant, j'arrive pas à lui parler. Ah, oh, bah il va peut-être falloir. <rire> voilà. Et les, les, euh, les petites combines pour bosser les maths. Euh, bon, bah écoute, c'était pas sûr de ta réponse. Euh tu t'écris, mais t'écris mal comme ça. Oui, ça, ça t'écrit un 7 le, mal, comme ça ça, peut ça, ça être un se passera peut-être ouais. pour un 1, et, et un yes, 6 il peut passer peut-être pour, pour un, un 9, <rire> si moins. Euh, et, euh, et en plus ça marche quoi, oui. ça, ça marche. Et, et puis la grand-mère qui est là, mais qu'est-ce que tu racontes à nos petits-fils et tout, tu vas en faire un <rire> cancre, mais non t'inquiète pas, je sais de quoi je parle, je fais pareil à mon époque. Et, tu... <rire> et euh, oui c'est pour ça que t'es mineur et que t'as jamais gardé un boulot plus de deux semaines, euh, oui mais n'empêche que regarde la maison, ça enfin, bon. Et, et ça c'est vraiment des questions qu'on peut entendre chez nos grands-parents, et, euh, et c'est vraiment des, des, oui, des, des scènes qu'on a pu vivre quand on était, euh, était petit avec euh, nos grands-parents qui s'amusent en fait avec tout oui, ça. ça et qui retrouvent ouais. aussi quelque part une certaine jeunesse exactement et ce point ça me permet de faire le lien qui fonctionne extrêmement bien on le doit aussi beaucoup au casting ah bah, bien sûr, le casting vrai. de ce est film sure. est réellement impressionnant euh, bah, déjà on peut parler des deux gros points forts du film enfin si devait, on devait en sortir deux en particulier moi je pense forcément à Judy Dench et Sierra Innes mmh qui jouent donc les, les grands, -parents, grands parents, qui sont ouais. réellement saisissants. Qui je les trouve deux tous les très deux. grands acteurs. C'est ça. Qu qui n'ont plus prouver, rien à prouver. Et, voilà. voilà. <rire> qui sont et qui en plus jouent. Euh... On a presque l'impression qu'ils jouent pas en fait. C'est ça. Qui se contentent d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc euh, bien sûr des, des très grands comédiens, très grands acteurs, mais euh, des grands parents aussi. Mm -hmm. Et qui euh, en fait voilà, euh, en fait reproduisent sans doute. On peut imaginer ce qu'ils ont, ce qu'ils vivent déjà chez eux à la maison. Quoi. Exactement. Euh, si on devait citer aussi deux autres acteurs qui ressortent très bien, c'est Caitriona, Balf et Jamie Nordan, qui donc jouent euh, les parents. Papa et maman. Exactement. Qui sont vraiment qui sont tous les deux grandiose, très, très Grandioses, grandiose. Ouais. Ouais. Grandiose, euh, On peut citer aussi Lewis McCasty qui joue euh, Will. Oui, donc le, le, le frère, frère. Le qui a un, frère. un petit rôle mais qui est très pertinent. C'est ça. Après pour les rôles plus secondaires voire tertiaires, il y a Josie Walker, il y a Freya Yates, il y a Nessa Eriksson, il y a Charlie Barnard, il y a Frankie Hastings, il y a Mallory Tyers, il y a Colin McCarthy, Trois quarts des autres acteurs, il n'y a pas forcément besoin de trop en parler, parce que c'est vraiment des acteurs qui sont presque tertiaires, mais qui sont tous très bons. Et qui sont très efficaces. Ouais. Et après, il faut quand même parler de ce jeune garçon eh oui. qui, c'est sa première interprétation. Et c'est génial. Et Jude Hill est vraiment très très bon. Il est, il est très fort, et en plus, et moi je trouve que c'est souvent ce qu'on voit chez les acteurs enfants, c'est qu'en fait, il y a on sent pas en fait le jeu, c'est ça. On sent c'est un côté naturel. Euh... Sauf s'ils sont très mal dirigés. Hein. Et Dieu sait que je peux te l'assurer, ah, c'est oui, déjà oui. arrivé. Hein. Mais bien entre sûr, les mains de euh... Kenneth Branagh, qui est un directeur d'acteur absolument fantastique, il a ouais, plus ben, besoin de le, non, le besoin, mettre en avant. Est il est vraiment très très bon là. Enfin, oui, il est très bon. Et puis est... euh... et puis, euh, puis c'est vrai qu'en fait malgré tout, le film repose quand même beaucoup sur son interprétation, sur ses Exactement. épaules. Et alors il est très bien entouré. Mais euh, mais ça, ça roule tout seul. Ouais. Ça va, euh, ça, ça... Ça va très très bien. Oui, ça fonctionne du feu de Dieu, mais le casting dans la généralité, ouais, il est bon chose. de le dire. Kenneth Branagh n'a plus rien à prouver en tant que directeur d'acteur. C'est un très grand directeur d'acteur et il mm. l'a très très bien démontré par le passé. Mais ici, encore une fois, il y a, y a ça qui ressort. Et je pense que ça apporte beaucoup en fait à toute l'ambiance globale du long métrage. Je pense que si oui. on avait un mauvais réalisateur qui ne savait pas comment diriger ses acteurs, on n'aurait pas eu la qualité d'acting et d'interprétation et du coup d'affect qu'on a par rapport à ces personnages qu'on ressent face à Belfast. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Et ben voilà, on arrive à la on fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens du coup de Belfast Ah bah ben je retiens le, le, le, cet aspect que je décrivais, hein, ce, ce, ce monde en mouvance vu à travers les yeux d'un enfant et ce lien générationnel très fort qui, qui est un peu qui est l'âme en fait des, des Irlandais. Peu importe que ce soit les Irlandais de la République d'Irlande ou d'Irlande du Nord, c'est qu'on parle quand même du même peuple avec... Euh, Parfois de différences, comme je l'ai dit, euh, religieuse ou politique, mais en fait, et c'est aussi le message du film, c'est qu'on est irlandais, peu importe de quel camp entre guillemets on est, on est irlandais. Et, euh, et l'Irlande, alors à la vie, oui, c'est les terres d'Irlande, c'est la bière, on pourrait citer plein de clichés, mais c'est surtout ça, c'est surtout ce, ce lien très fort et à la terre et surtout à la génération, à la famille. Et, euh, et c'est ça, moi, que je retiens. Avec en plus forcément euh, ce thème qui est toujours un peu... Euh, qui a tracé tout, enfin beaucoup de films et beaucoup d'histoires, mais l'innocence de mmh. l'enfance et la vision du monde par l'enfant. Tout voilà, à fait. Qui, ça est, un, est vraiment un thème universel. Je ne vais qu'approuver en fait ce que tu viens de dire. Euh, c'est très bien fait, c'est un film qui est rondement maîtrisé par Kenneth Branagh, qui prouve, je pense, que lorsqu'il choisit de revenir à quelque chose qui le touche plus personnellement euh, Kenneth Branagh arrive à en tirer quelque chose de beaucoup plus fort oui. et de beaucoup plus intense que sur des super-prod qu'il peut très bien diriger mais sur lesquels il va avoir beaucoup moins d'affect et surtout beaucoup, un rapport beaucoup moins personnel ouais ça n'a pas la même qualité malgré tout exactement et dans Belfast on ressent ça on ressent cette qualité vraiment intrinsèque à un film qu'il a voulu travailler qu'il a voulu euh, réellement faire jusqu'au bout et qu'il porte à bout de bras et réellement ça se ressent dans les acteurs ça se ressent dans le scénario ça se ressent dans la mise en scène ça se ressent dans tout ce qui fait la force du film que tu as déjà très bien évoqué mais voilà, clairement Belfast de Kenneth Branagh, c'est un très bon film qu'il faut voir ouais. réellement parce que... Alors je sais pas s'il arrivera à remporter beaucoup de statuettes aux Oscars, pour être sincère. Non mais déjà qu'il soit nominé, déjà qu soit moi nominé... ça m'a surpris, oui, parce ce que, que ce, que tu ce genre dit, de film ouais. souvent n'est pas nominé. Euh, et là franchement, euh, le simple fait qu'il soit présent aux Oscars, c'est déjà une très bonne publicité, et ça récompense aussi euh, tout ce qu'on vient de décrire en fait. Exactement. Et je trouve que c'est un, un bon signe envoyé de la part de, des Oscars. Exactement. C'est bien, c'est ouais. bien qu'il l'ait choisi et qu'il l'ait mis ici. Tout à fait. J'approuve totalement ce que tu viens de dire. Après, on verra. Hein, Et on après, verra, je pense euh... que les acteurs peuvent remporter pas mal de points. Ah, là, oui, oui sur, le, ouais. sur le jeu des acteurs, oui, il peut y avoir... Ouais. Euh, sans doute. Je crois pas sur la réalisation, sur... Euh, je crois pas. Euh, mais, euh, mais effectivement, sur le jeu des acteurs... Euh... Ah oui, peut-être aussi. Peut-être, c'est sait jamais. Bon, on nous verrons bien. C'est bientôt. Les paris sont lancés, nous, voilà. nous verrons bien. Merci mon cher pierre Merci emmanuel Merci à toi Valentin. Merci d'avoir participé à cette vidéo. Comme quelque... tu sais, à chaque fois, c'est un plaisir. Eh bah, c'est un plaisir partagé. Eh ben bah, c'est magnifique, ça me va, ça, ça me touche. Eh ben bah, écoute, <rire> tant mieux. <rire> et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films, et qu'on se retrouvera ici pour parler de films, bien évidemment. A plus. Au revoir. Ouais, c'est beau quand même. Ouais, non, non. Et heureusement que tu es là quand même pour rappeler des faits historiques parce que je pense que je me serais ouais, complètement non, perdu. Oui, mais sommairement, tu vois, je donne ouais. pas de trop de dates ouais. et tout, c'est euh, très bien parce que, que je pense que sinon, moi, je me serais complètement perdu et j'aurais raconté plein de conneries. Non, bah écoute, tout. bah là, non, non, mais c'était bien de juste de faire un petit rappel. Euh, tout à fait. Voilà, sans. Tu vois, sans. Je voulais pas rentrer dans, dans des dates précises et tout.